Pour arrêter de fumer, vous allez devoir murer votre porte mentale. La semaine dernière, je vous parlais dans l'une de mes vidéos de l'importance capitale de croire en vous pour réussir votre sevrage. Et que si ce n'était pas le cas, vous alliez laisser la porte grande ouverte à des mécanismes d'auto-sabotage. Aujourd'hui, je voudrais vous en dire plus sur ce sujet et parfois, une image vaut mieux qu'un long discours. Arrêter de fumer à un niveau mental, cela veut dire que vous allez devoir sortir de votre tête tout ce qui a un rapport avec la cigarette, soit vos associations, vos habitudes, vos gestes et vos besoins émotionnels liés au tabac. C'est comme si vous preniez tous ces trucs que vous allez ensuite jeter derrière une porte, que vous allez ensuite mûrer pour que tous ces besoins, gestes ou habitudes ne reviennent plus jamais s'inviter dans votre vie. Si vous abordez votre sevrage en ne vous sentant pas capable d'arrêter de fumer, ou si vous l'abordez avec peu de motivation, c'est comme si vous ne fermiez pas entièrement votre porte alors même que vous tentez de construire votre mur. Et forcément, si la porte reste ouverte, tous ces mécanismes puissants vont tôt ou tard s'échapper et vous allez vite retomber dans vos travers. C'est pourquoi vos motivations à arrêter de fumer doivent être claires et votre capacité à croire en vous doit être inébranlable pour réussir votre sevrage. Et si vous voulez apprendre comment bien vous préparer, abonnez-vous